bonjour et bienvenue dans cette vidéo je m'adresse à vous en tant que parent qui êtes préoccupé par la timidité de votre enfant en tout cas vous avez envie de voir votre enfant évoluer de manière plus confiante dans ses relations avec les autres dans un instant nous allons voir 14 attitudes que je vous recommande d'adopter ne serait-ce que parce qu'elles sont Très simple, très concrète, on est plus dans la vie au jour le jour que dans de grandes actions héroïques, mais chacune de ces 14 attitudes va aider votre enfant à se sentir confiant et à dépasser sa timidité. L'intimidation est un phénomène tout à fait normal. L'intimidation fait partie de cette palette d'émotions que nous possédons en magasin en tant qu'être humain, donc c'est normal que votre enfant y soit confronté. Mais vos réactions en tant que parents vont l'aider à ne pas rester enfermé dans cette timidité et à ouvrir tout son potentiel. Vous savez, depuis 15 ans que j'anime ce site timidité.info, je n'ai encore jamais croisé quelqu'un qui m'ait confié être devenu timide à l'âge adulte. Dans 9 cas sur 10, c'est dans l'enfance et dans l'adolescence que la timidité va s'enraciner. Donc j'aimerais vous inviter à ce qu'on décortique ensemble ces petites interactions qui, si on n'y fait pas attention, risquent de générer de la timidité chez notre enfant et à l'inverse les bons réflexes qui vont permettre de le remplir de confiance dans ses relations avec les autres.